Laisse ton cœur tomber maintenant okay. Aucune raison de souvenir Regarde, observe le vent du vide Non seulement la mort au téléphone Elle t'attend au sol Une case de cernée de ciment Un serment de laissant que le silence C'est que cool, tu entends ta voix Et pensé que t'étais Qu'un silence la surprise, un coup de dans Cette gueule, sac fort les Je suis là, raconte cette vague d'histoire J'étais là, je serais toujours si rare Le la gueule, loup, comme cette fois tu m'as Sentiment. Laisse ton cœur se lever dans l'avant Aucune raison de souvenir Regarde c'est un vent du vie Dieu sans sentiments Dieu m'a sans sentiments Dieu m'a sans sentiments Dieu m'a sans sentiments Dieu m'a sans sentiment sentiments